Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire C1. Je vous présente encore fois l'arbre au mot qui d'activité. Alors pour cette semaine c'est une semaine de soutien et de révision et approfondissement aussi. Alors on va voir quelques activités concernant le bilan arrêt. Allons-y. On va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Alors, voici un rébellon numéro 2. Prenez, s'il vous plaît, la page 54. Alors, évaluation. Écris la phrase en séparant les mots pour y souligner le verbe et entourer le sujet. Ici, deuxième activité, vrai ou faux, coche la bonne réponse. Entoure en rouge le verbe avoir au présent et en bleu le verbe être au présent. Attention, il y a un intrus. Alors, on va commencer par la première activité. Écrire la phrase en séparant les mots, puis celui, le verbe et entoure le sujet. Alors, tu travailles sérieusement. À l'école. Tu, tu travailles sérieusement à l'école. Tu travailles sérieusement à l'école. Aujourd'hui, nous visitons un musée. Aujourd'hui, nous visitons un musée. Vous attrapez le ballon. Vous attrapez le ballon. Tu travailles sérieusement à l'école. Mettez s'il vous plaît des barres ici. Tu travailles sérieusement à l'école. Aujourd'hui, mettez une virgule. Aujourd'hui, nous visitons un musée. Vous attrapez le ballon. Vous attrapez le ballon. Alors, vrai ou faux Coche la bonne réponse. Le mot « rat » s'écrit avec un « t » que je n'entends pas. Oui, vrai. Le mot « addition » C'est écrit avec un T qui se prononce vrai. Le mot Ouest, c'est écrit avec un T que je n'entends pas. Faux. On dit Ouest. Ouest. C'est pas Ouest. Ouest. Alors, on tourne en rouge le verbe avoir au présent, le verbe être. Alors, euh, vent, non. Vent, c'est ce qu'on appelle, il y a un Vent. C'est le verbe aller. Non, non, non, non. Vent, non. C'est le verbe aller. Avait et avant et on et, et est c'est le verbe avoir. Alors entoure en rouge. Prenez s'il vous plaît le crayon rouge, crayon de couleur rouge et entoure avec, entouré avec, avant, En. Euh, et, et et les autres c'est le verbe être comme est comme être, comme son, comme somme, comme suit. Alors, rémédiation, complète la phrase avec le verbe proposé conjugué au présent. Entraîner, on dit tu t'entraînes avec ES. Euh, essayer, on dit nous essayons avec ES. Hésiter, on dit vous n'hésitez pas avec EZ. Tu habites, on dit tu habites avec ES. Alors, tu t'entraînes pour la compétition. Nous essayons de ne pas prendre trop de médicaments. Nous n'hésitons pas à aller chez le dentiste qui habite près de la pharmacie. Alors, ici, remets les mots en ordre pour écrire les phrases. Alors, remets les mots en ordre pour écrire des phrases. Par exemple, mon ami à l'heure toujours. À être, on dit mon ami est à l'heure et toujours à l'heure. Elle est toujours à l'heure. Mon ami est, est toujours à l'heure. Au jeu, avoir souvent de la chance, elle. Elle a souvent de la chance au jeu. Elle a, elle a souvent de la chance au jeu. Nous comptons être de notre travail. Nous sommes contents de notre travail. Nous sommes contents de notre travail. Elle peur en avion. Elles ont peur en avion ils ont peur en avion. Mon amie est toujours à l'heure. Euh, elle, elle a souvent de la chance au jeu. Elle a souvent de la chance au jeu. Nous sommes contents de notre travail. Elles ont peur en avion. C'est ça la page 54. Allons-y, on va voir d'autres pages. C'est 55 pour terminer cette page Période de Bélon-Arrêt-Bélon. Arrêt. Arrêt Bélon. Alors, toujours avec l'exercice, page 55. Alors ici, vrai ou faux, coche la bonne réponse. Les petits oiseaux, et une expression écrite au pluriel. Vrai, les petits les petits oiseaux, les petits oiseaux, oui est une expression écrite au pluriel, c'est vrai. Pour pleurer, le verbe tomber s'écrit il tombe avec s. Non, non, non, non, non, non avec un t. C'est faux. Ce joli tapis est une expression écrite au singulier. Oui, oui, c'est joli tapis parce que tapis s'écrit avec s à la fin. Il y a une expression écrite au singulier. Ce joli tapis. Au oui. présent avec il, les verbes se terminent par un t. Alors au présent avec il, les verbes se terminent par un t. Oui, vrai. Alors, celui, les mots où l'on entend, on dit glaçon, glisser Pour case et prise, non. Source, os, concours, non. Sœur, dans, non, danser. Alors, c'est danser. Et c'est sœur, et c'est les deux, source et os. Case et prise, non glaçons glissé, Glaçons, glissé. Source, os, sœur, danser. Donc, conjugue les verbes au présent à la personne indiquée. On va voir plus tard parce qu'on a déjà, on n'a pas fait, on n'a pas encore fait le verbe faire. Et, on va laisser jusqu'à la fin. Rémédiation, écrit les phrases en mettant le sujet au singulier. les lion chasse. On dit le lion chasse avec eux. Euh, les gazelles. Mon petit frère n'oublie jamais mon anniversaire. Mon petit frère n'oublie avec eux. Les chiens n'aiment pas les salades. Les chiens, le chien n'aime pas les salades, n'aime avec eux. Alors, zéro, zéro, zéro, On commence par la lettre Z. On trouve trois mots avec la lettre Z au milieu. Par exemple, le bazar, les etc. Alors, visage, cuisine, poser, sans sont des mots où la lettre S se prononce Z. Trouve trois autres mots pour complir cette liste. Alors, case, hmm. oiseau, mais c'est une phrase avec le verbe et le sujet proposé, Normalement, aller au fer ou aller, on va voir plus tard. D'accord Allez. On dit je vais, tu vas, il va, il va, nous allons, vous allez, bon. le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il font. Ce sont deux verbes irréguliers, ça appartient à la troisième personne. On va voir leur cours prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien apprécié et compris toutes les activités d'aujourd'hui. prochaine vidéo sera encore, encore très intéressante. Allons-y c'est fini